Les modalités de, de gouvernance, les En fait, je suis parti d'un de... truc qui m'attristait vraiment, c'était de voir des jeunes brillants qui avaient plein de talent puis qui le gaspillaient ou qui n'en faisaient rien. Puis ça, c'est souvent parce qu'ils n'avaient pas eu la chance d'être, euh, de s'exprimer dans un milieu qui les con... leur convenait, qui man... un milieu qui manquait souvent de liberté. <tousse> Ben, je me suis dit, non, ça prend une espèce d'école où tu peux vivre dans une espèce de, de truc qui est, qui est très foisonnant, très effervescent. Puis en bateau, tu, tu décroches complètement. Tu n'es plus dans une société, tu n'es plus à l'école, tu n'es plus dans un milieu de travail, tu n'es plus dans une famille, tu es en bateau. C'est d'arrêter de penser un peu puis de sentir les choses, de sentir le vent, d'avoir froid, d'avoir peur, d'être émerveillé, d'être inquiet, d'avoir de, de, des relations dans un milieu d'aventure. Imagine quand tu passes une semaine en mer puis tu fais la navigation sous les étoiles ou dans le brouillard, il y a quelque chose de complètement magique qui change complètement ta vision du fleuve puis ta compréhension, donc qui crée un attachement puis lorsque on va te parler du fleuve, après, ben, tu vas pouvoir dire « Ah oui, t'as un référent tu ». Sais, tu vas dis Ok, ça, ça me dit ça ».« Oui, oui, ok, je comprends ce que tu veux dire ». Je que les, les jeunes, puis les moins jeunes qui passent, aient un, un sentiment d'attachement au bateau, un, d'une fierté aussi d'avoir un bateau qui navigue, qui puisse qu puissent revenir, puis qu'ils sentent chez eux. sais puis qui sentent que ce bateau-là leur a apporté des choses, puis qu'ils aient envie de revenir. Donc ça, c'est le bateau, un bateau bien commun qui navigue sur un bien commun euh, qui est le fleuve. Thank <laughs> you.